Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, il y a un moment sur la chaîne je vais fait une petite présentation, un petit unboxing de ces fumigènes et torches à main là. Donc justement dans ce cas présent on a trois fumigènes et une torche à main. On en a deux de la marque Hardy et également deux de la marque Sparklers. Donc dans l'ensemble, fumigène rouge, blanc, bleu, blanc, rouge euh, couleur euh, France. <rire> et une autre torche à main de style là. Également, il y a des spécifications sur ces, trois torches, euh, sur ces quatre euh, torches à main et fumigènes qui font qu'il y en a deux qui se grattent, donc un coup sur le dessus ça se déclenche, un autre à goupille, comme on a déjà vu la dernière fois sur la chaîne avec cette vidéo-là, et une autre à mèche. Donc on va tester tout ça. Du coup, on se retrouve là sur cette vidéo-là. Comme vous l'avez vu juste avant, on a quatre fumigènes, enfin trois fumigènes et une torche à main. Et du coup, je trouve que ça va faire sûrement un petit peu long de vous présenter les quatre à la chaîne dans la vidéo. Du coup, cette première vidéo est le début d'une chaîne de 4 vidéos où vous aurez les 4 tests des fumigènes et torches à main. Et on va commencer tout de suite avec, pour cette première vidéo de la semaine, la torche, torche à main, fumigène plutôt. Allez la France Donc, fumigène normalement qui va se déclencher en bleu, blanc, rouge sur différentes couleurs. Euh, donc, qui va durer une minute, donc environ 20 secondes par couleur à peu près. Je vais m'écarter un petit peu, comme ça vous aurez une vue d'ensemble de ce que ça va donner. Et, euh, et donc la, la, la vidéo d'après ce sera le l'autre fumigène blanc de Sparkle après le rouge et le dernier la torche à main qui se lance en, en, qui a l'air d'être un peu comme une grenade et vous aurez chacune de ces vidéos là un jour par semaine enfin plutôt une vidéo tous les deux jours pendant toute une semaine donc si cette vidéo là sort le lundi vous aurez l'autre qui sera le mercredi le vendredi et le dimanche voilà allez on va tout de suite faire ça donc je pense que dans le système, hein, on est sur un système de goupille, exactement comme ce qu'on a vu le premier coup sur la chaîne, hein, comme vous le voyez. Comme on a vu la dernière fois plutôt euh, avec la petite rouge et rouge et bleu, euh, rouge et, bref l'eau de fumigène que vous avez dû voir sur la chaîne. La torche à main, la grosse torche à main qu'on a testée dans la grotte qui était bien cool. Donc, bon bah allez, on va tester. <rire> C'est parti Eh, hey, pas mal wow. bon, Vous le voyez, ça fait une belle fumée quand même. Donc à tenir bien la verticale, de ce que j'ai compris. Ah, fumée blanche, ça va attaquer je pense. Bon par contre faut pas respirer la fumée, donc on fait gaffe. Et le rouge, pas le rose pour l'instant. Comme vous le voyez, pour ça, ça fonctionne euh, franchement bien. Hein voilà, c'est fini. Bon, c'est quand même chaud. Mais voilà, Bon, on a une petite odeur de cramer, hein, évidemment. Mais du coup, euh, franchement, euh, plutôt bien. Plutôt bien, petit bien. Euh, sympathique, ça fait un peu de fumée. Ça se disperse plutôt rapidement <rire> de ce qu'on peut voir. Mais euh, ça fonctionne euh, franchement bien. Donc voilà la première vidéo de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en cliquant là, au cas où vous mettez un gros pouce like juste ici. Et puis, je vous laisse deux vidéos juste là, de chaque côté. Comme ça, vous pouvez décider, au cas où regarder une autre vidéo de ma chaîne ou pas, pour faire un meilleur avis sur tout ça. Et on se retrouve dans deux jours pour la prochaine vidéo, pour le prochain fumigène. Allez